Est-ce que t'as vécu dans les zones perdues? La folie des corps, un décor de nu, un pays de cuve, la vie de fou, paradis déchu, à revoir c'est tout. Bah bah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 Des âmes se dans les flammes. Firons dans ce rond Faire nos batteries, faire taire nos battements, ouais. la terre notre fratrie, ouais. toujours en mouvement. Ouais. On erre dans le monde avec ouais. migraflots, ouais. rêvant sur nos radeaux, combattant les décombres, et que la folie coule dans nos vies Ouais, le vent m'a dit que l'on est maudit, on se ça à reste Tout ce qui nous reste, un ah. poème et une veste en plus, nous ah. déteste. Ah.